Donc, euh, je me rends compte euh, déjà, on est, on est censé de parler du connecteur euh, OmekaS. Je me rends compte en écoutant les le, les collègues qui ont développé le connecteur vers Lim Galerie qu'il a beaucoup de de, de similitudes. Euh, L'histoire de OmekaS, donc ce développement, il a été financé par Paris Sud. Donc bravo à eux. Et d'ailleurs, depuis le début de cette journée utilisateur, on parle de la des, des bienfaits de la communauté euh, parce qu'on s'échange entre nous, on se rencontre, mais il me semble qu'un autre point très, très positif de, de cette communauté, c'est l'aspect financier parce que chaque fois qu'un établissement finance un développement, eh bien, il y a un partage entre nous. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très, très important, économiquement parlant. Donc, voilà, je répète, c'est Paris-Sud, les, les braves collègues qui ont financé le, le, le connecteur Omeka S, et c'est la BG qui a fait des améliorations. C'est bien ça. Tu compléteras. Euh, alors, comment ça, comment ça se passe, donc, en théorie euh, NumaOp va déposer sur le euh, serveur OmekaS les documents que vous voulez diffuser. Donc, une fois sur la bibliothèque numérique, si j'ai le temps, je montrerai euh, comment ça se passe sur la nôtre, qui est développée sur OmekaS, même si on travaille avec I2S et on aurait pu choisir Lim Galerie, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. Euh, et donc, on va euh, importer les fichiers et le chemin, donc, c'est vers euh, un dossier qui doit contenir un, un fichier euh, Dublin Core XML en format euh, OAI Dublin Core. Le dossier peut contenir des sous-dossiers, qui peut contenir des sous sous-dossiers. Si je prends l'exemple de notre collection mémoire, par exemple, eh bien on aura deux sous-dossiers mémoire, euh, euh, euh, manuscrit et euh, Tapuscrit, par exemple. Donc, vous avez aussi dans le dossier, euh, à part le fichier de métadonnées, vous avez les contenus, donc un dossier égale un contenu. Et euh, quand je parle de contenu, c'est les médias, euh, ça peut être des JPEG, ça peut être des PDF ou d'autres formats euh, euh, possibles. Alors, dans le cas des PDF, le dossier comportera plusieurs fichiers PDF. Et attention, quand vous faites... Euh, la diffusion de ces euh, documents en format pdf, euh, la diffusion se fera en ordre euh, alphabétique. Donc ça c'est un petit détail euh, et j'ai bien commencé ma présentation en disant en théorie. En pratique, comment ça peut se passer, euh, c'est que euh, de temps en temps, on va télécharger les documents en local sur nos ordinateurs, dans le cas où les, les établissements ont des drives institutionnels ils vont télécharger ça sur les drives institutionnels. Et ensuite, se fera le travail d'import euh, vers, la, vers la bibliothèque numérique Omics. Euh, Je profite de cette belle journée à laquelle participent des prestataires euh, qui se lancent dans l'aventure Numao, qui, qui se sont déjà lancés dans cette aventure, des prestataires qui sont plus ou moins spécialisés en Omeka S. Pourquoi je m'adresse un peu à eux et à toute la communauté Parce qu'il me semblerait que euh, cette fonctionnalité euh, reste quand même un peu semi-automatique, si je peux dire ça comme ça, et qu'il y a encore des, des améliorations à faire. Euh, ce que j'aimerais aussi, c'est un débat, En être j'ouvre un petit débat, même si on n'a pas le temps, mais pendant le repas, on pourra échanger, euh, parce que c'est quand même une étape qu'on va contourner en, en téléchargeant tout ça sur, sur nos ordinateurs. Euh, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non. Je vais laisser Pauline compléter et parler aussi d'autres choses, pas seulement de mes... surtout d'autres choses d'ailleurs. <rire> Euh, et puis, à la fin, si vous avez des questions, on pourra échanger. Alors, du coup, euh, on était parti sur l'idée de faire euh, une démo en temps réel. Donc, euh, l'avantage d'une démo, c'est qu'il y a toujours des risques. Donc, <rire> excusez-nous pour le facteur risque qui va peut-être suivre. Donc, euh, on va essayer de faire ça au mieux. Donc, euh, comme le disait euh, très justement au LECA, le connecteur Omeka S a été financé par euh, ISUD et c'est une adaptation du connecteur Omeka qui avait été largement testé par nos collègues de la Bulac dans la salle. Donc, concrètement, comment ça se passe on va, euh, Quand on a Omeka S comme bibliothèque numérique, on va dans le module administration. Dans le module administration, on a un connecteur, une configuration Omeka. Là, selon notre instance, soit on est sous Omeka S, soit on est sous Omeka. Donc on va choisir sa configuration. Côté bibliothèque saint geneviève on a une bibliothèque numérique qui s'appelle Genopephar. On les informations de notre serveur euh, SFTP. Donc, nous, la particularité de notre serveur SFTP, hein, c'est qu'il va, euh, qu va recevoir les données et les envoyer sur un autre serveur en les dézippant. C'est-à-dire que les fichiers images arrivent zippés hein, et ce serveur F SFTP va envoyer les images vers notre serveur 3IF Cantaloupe en les dézippant. Donc, c'est pour cela que dans l'URL d'accès Omeka, euh, nous avons noté les URL de notre serveur 3 f parce que c'est ces URL-là qui vont être importés côté Omeka, quand on va faire l'import des données. Donc ensuite, c'est un workflow classique, donc je ne vais pas expliquer, hein, contrôle qualité, machin, etc., ce n'est voilà, pas l'objet de la présentation. Et on va, euh, une fois que nos documents sont en fin d'étape, donc soit euh, on a une urgence de diffuser ces documents, donc je ne sais pas, soit on attend la nuit et euh, l'envoi le, mail se fait à ce moment-là. Donc, on sélectionne ces unités documentaires qu'on souhaite importé dans sa bibliothèque numérique sous Omeka. On fait un export vers Omeka. Donc là, oh là là, suspense. Et normalement, si tout va bien, il y a quelque chose qui va bientôt arriver dans ma messagerie, enfin, j'espère. J'ai des eventos, machin, mais pas ça. Donc la bonne nouvelle Ah si, quand même. <rire> J'allais dire, c'était un peu risqué. C'est lancé avec OLCA. Donc on va recevoir un fichier CSV qui va se présenter de cette manière-là. Donc, ce fichier CSV, vous le connaissez hein, assez simplement, c'est euh, tout simplement euh, nos, euh, nos auteurs, nos éditeurs, et, enfin, etc. Euh, une colonne est égale à un jour du Blinkor. et quand on a des données multivaluées, elles sont séparées euh, par un pipe. Donc Ce fichier, on va le télécharger. Donc euh, hop. Donc, je l'ai beaucoup sur mon bureau, parce que hier j'ai fait des essais, vous voyez, Donc, je le, quand même, le remplace. Voulez-vous le remplacer Oui. Et là, si on parle d'un outil qui est encore en cours de développement, c'est parce que c'est ici qu'il y a un petit souci. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une démo, parce que je sais déjà là que ça ne va pas marcher. Mmh. <rire> c'est encore en cours de développement. Donc là, on va télécharger le fichier que j'ai enregistré sur mon bureau. Hop. Donc, euh, désolé, mon bureau ne euh, ressemble pas à grand-chose. Euh, c'est celui-là, je pense, on est le 24 novembre. On va l'importer. Suivant. Et là, il va me dire que toutes les lignes n'ont pas le même nombre de colonnes, et etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même, grâce à nos collègues de Paris-Sud et de la Bulac, avec qui on a échangé, on a trouvé un petit truc pour contourner la, la chose. C'est-à-dire euh, que c'est un problème d'encodage du fichier donc, qui sort pour le moment de Donc, euh, Du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donnera quand ça marchera. Mais bon, je pense que pour les gens qui utilisent Omeka, il n'y a pas mmh. de grande, grande surprise. Mmh. Euh, tchouk, tchouk, tchouk. J'avais mis un petit dossier NumaOp sur mon bureau hop, que je vais retrouver sortie euh, métadonnées et sortie après notre modification. J'avais tout simplement enregistré le fichier sous LibreOffice et normalement, oui, ouvrir, désolé, Hop, suivant. Et là, normalement, il va reconnaître automatiquement mes colonnes pour pouvoir ensuite procéder à l'import dans la bibliothèque numérique. Donc, je ne vais pas faire l'import jusqu'au bout parce que ça n'a pas forcément de sens, mais mmh. euh, ça fonctionne. Donc, euh, voilà à peu près comment on se passe l'import. Je ne sais pas si tu as des choses que tu souhaites compléter. Euh, une, hein? une seule chose que j'aimerais peut-être compléter, c'est que il me semble qu'il euh, y a plus euh, un travail à faire du côté Omeka S que du côté Numaop pour cette, euh, cette partie, mais euh, c'est un, comment dire, euh, une, une proposition. Je ne sais pas pourquoi je regarde par là-bas, mais c'est une proposition. <rire> Voilà. Alors, euh, maintenant, on va parler euh, des petits euh, compléments que nous avons ajoutés à la Bibliothèque saint jean plutôt qu nous a, que nous sommes en train d'ajouter à la Bibliothèque saint jean c'est encore des choses en cours de test, hein, pour euh, gérer les données qui viennent d'IDRF et euh, pour gérer les données issues d'un manifeste 3IF dans euh, NUMAOP. Mm. Donc, euh, la Bibliothèque Saint-Jean-Web, dans le cadre de sa toute nouvelle bibliothèque numérique, GenoVefa, hein, a choisi d'exposer ces données en utilisant les référentiels de données nationaux, dont notamment IDRF. Donc pour faire ce travail, nous avons récupéré les données issues de notre ancien entrepôt AI-PMH qui était sur Internet Archive et là a commencé une grande aventure dont Stéphane, présent dans la salle, pourra parler, qui a été le réalignement des données via OpenRefine à IDRF. On a passé un temps fou à faire ça. Et on s'est dit, c'est bien pour euh, du rétrospectif, mais pour euh, du courant, il faudrait quand même trouver une solution, parce que nos catalogueurs, en fait, euh, ils cataloguent euh, les données, ils font tous les liens dans IDRF, euh, dans Winibw et dans Calam. Donc, autant aller récupérer ces données dans leur notice bibliographique, les faire transiter dans Numop, pour après les envoyer dans notre bibliothèque numérique. Donc euh, pour cela, hein, on a travaillé euh, sur euh, des mappings euh, de données. Hein. Donc, euh, comme nous avons un collègue euh, qui aime beaucoup l'EAD euh, dans la salle, on va mmh. montrer celui-là. <rire> voilà, pour euh, que tout le monde soit satisfait. Hop. Donc, on a euh, travaillé, on a repris nos mappings de données. Donc, euh, c'est euh, Progilon qui nous a fait un premier travail de reprise du mapping de données. Hein, et après, avec euh, ma collègue Marion Piécuc, qui est en ligne et qui pourra euh, compléter mon propos si besoin, hein, on a mené des tests hein, régulièrement. Au fil de l'eau, on a fait des corrections sur ce mapping de données pour qu'il corresponde pleinement à nos données. Donc, je vais l'afficher parce que je sens que tout le monde est impatient de voir notre mapping de données. Euh, hop, euh, donc c'est celui-là. Je crois qu'il faut que je prenne celui-là. Alors. Donc, désolé, ce n'est pas forcément très, très grand et très, très glamour hein, ce que je vais montrer, hein, mais bon, il faut un peu de tout. Et donc euh, ici, on voit que dans nos mappings de données, on a rajouté euh, les informations, l'url idref, et ensuite on a récupéré dans la balisier le numéro d'authentification idref auquel, après une discussion avec un collègue de la BES, on a rajouté euh, le slash ID pour tout simplement que les données ensuite s'importent dans NumaOp de la manière suivante. Donc hop, je vais me mettre sur un manuscrit, le 777, histoire romaine, hop. et donc on va avoir ensuite hein, des champs personnalisés qui vont apparaître et qui vont faire transiter les informations de, enfin, liées au référentiel IDRF, c'est-à-dire à la fois l'identifiant puis le libellé, qui sont normés comme c'est attendu côté OmekaS. Ce qui nous permet tout simplement qu'on va verser dans la bibliothèque numérique d'avoir déjà les données préformatées. Il suffira, quand on fera l'import côté euh, omeka de déclarer ces données comme une URI, en fait, et non plus euh, comme un libellé texte. Nous avons encore aujourd'hui quelques petites difficultés euh, liées, c'est pour ça que je dis que ça ne fonctionne pas encore, donc on a toujours le même message d'erreur que je vous ai montré tout à l'heure, mais bon, comme c'est des problèmes d'encodage, c'est bon espoir que ce soit résolu rapidement. Et euh, la deuxième difficulté qu'on a, c'est que, bah, comme tout à l'heure, je vous ai montré un fichier CSV. Donc, je vais vous montrer maintenant le fichier CSV qui est produit pour, euh, pour, euh, pour les manuscrits, donc euh, pour ce manuscrit-là. Et je vais vous montrer la petite difficulté que j'ai dessus, si je retrouve mon bureau. Hop, donc, Numa, hop. Euh, sortie métadonnées, C'est le MS77. Donc, pardon, je sais pas ouvrir avec le bon truc. Ouvrir avec LibreOffice. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se lire. Autre, dit. Certainement... Ouais, je suis sur mon ordi. On va regarder si se lit. En fait, la petite difficulté qu'on a, si ça se voit peut-être, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à distinguer les données qui sont, à, qui sont liées à IDRF et celles qui ne sont pas liées à IDRF. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des données qui sont liées au référentiel de données, on a des données bah, qu'on ne trouve pas euh, dans IDRF, tout simplement, c'est des mots-clés locaux maison qu'on a fait. Hein. Et donc, du coup, ces mots-clés locaux, on, pour l'instant, on n'arrive pas, quand on fait l'import côté Omeka S, à des... Fin, à, à décider si l'intitulé est un intitulé avec une URI ou sans URI. Donc là, je profite aussi d'avoir des prestataires en visio et dans la salle pour peut-être qu'ils me donnent la solution à mon problème, c'est-à-dire le libellé à mettre côté OmekaS pour avoir directement, enfin, côté fichier CSV pour avoir dans OmekaS directement la détection de l'URI. Donc le deuxième euh, développement sur lequel nous avons travaillé à la Bibliothèque sainte geneviève c'est un développement assez spécifique pour un projet euh, qui mobilise pas mal de collègues de la Bibliothèque sainte geneviève qui est le projet MAGE, Manuscrits Génovéfins) qui a pour objectif euh, la mise en ligne et la numérisation intégrale de 585 manuscrits médiévaux conservés à l'abbaye Saint-Geneviève, à, la la enfin, à, Saint à la veille de la Révolution. La numérisation de ces collections a commencé en octobre oui. l'année dernière en partenariat avec l'Institut de recherche en histoire des textes, l'IRHT, qui est venu sur place, enfin, et qui est encore sur place dans nos locaux pour numériser en très, très haute définition, dans une qualité assez incroyable, comme vous le verrez tout à l'heure, nos manuscrits médiévaux. Donc, euh, l'objet du projet n'était pas uniquement euh, la numérisation intégrale de ces manuscrits, hein, de manière, en les rendant de manière in interopérable grâce au protocole 3IF, mais c'était également une reprise systématique des données dans Calam avec en particulier un enrichissement des données en les liant aux référentiels nationaux et notamment à IDRF. Donc, euh, ce projet est un projet très important pour la Bibliothèque car il est un, accompagné d'un large programme de valorisation de nos collections qui donneront lieu notamment à une exposition au printemps prochain dans nos locaux. Ce projet mobilise une grande partie des collègues de la Bibliothèque avec qui je travaille en étroite collaboration sur euh, les aspects que nous allons euh, voir ensemble, Donc, euh, notamment euh, Nathalie Rollet-Breaking, Antoine Boustany, Marion Pécuc, qui doit toujours être en ligne, je l'espère, et ma responsable de département, Claire Sonfro qui pourra compléter mon propos si besoin, comme elle est dans la salle. Dans le cadre de ce projet de numérisation, en fait, on s'est posé beaucoup de questions, c'est-à-dire on a produit des fichiers qui étaient très lourds, de très bonne qualité, on le verra, et on s'est dit, bah, on ne va pas euh, faire un stockage sur euh, l'IRHT, hein, dans la BFMm et un stockage en local des données de la bibliothèque saint à une heure où des protocoles d'échange type 3F existent. Ça n'avait pas de sens en fait, de multiplier 10 teraoctets d'un côté, 10 teraoctets de l'autre. On ne voyait pas vraiment l'utilité, étant donné que ces données étaient en plus stockées de manière pérenne au CINES. Donc on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, pour, euh, pour détour, pour éviter cela Donc au début du projet, en fait, euh, on s'était dit... On va tout simplement récupérer le manifeste 3if de l'IRHT, qui se présentait comme ça, et on va l'intégrer dans notre bibliothèque numérique. Donc ça, j'ai fait un essai exprès pour la démonstration, pour vous montrer pourquoi on a créé un connecteur après à 3, au manifeste 3if. Donc quand on arrive ici, ben, on voit notre numérisation, nos données exposées au format exposé et liées à IDRF, on est super content. Les images arrivent de l'IRHT grâce au manifeste 3 troisième dans le champ a un format. Et dans nos informations ici, on voit ici, on a les données bibliographiques qui sortent d'initiales, qui sont du coup des données qui n'ont pas été liées aux référentiels nationaux. C'est-à-dire que ce sont des métadonnées différentes des nôtres et peut-être un petit peu moins riches car pas forcément liées aux mêmes données. Donc on s'est dit c'est bien d'avoir des belles données sur notre bibliothèque numérique, mais c'est encore mieux d'exposer des belles données à la communauté, et notamment aux chercheurs. Donc, on s'est dit, comment on va pouvoir solutionner ce problème Donc, euh, on a réfléchi, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, quand on se trouve ici, on se retrouvait sur notre manifeste 3IF. Et euh, notre manifeste 3IF, bah, il y avait euh, tout simplement dans les métadonnées, euh, hop, on voit ici, il y avait, euh, hop, pardon, il y avait le titre euh, « Pierre Bressure, histoire romaine », etc., mais qui n'était pas forcément normalisé. Par exemple, la valeur par chemin. nous, on avait un petit peu plus d'informations parce qu'on avait fait le relevé de feuillets, etc., dans notre notice bibliographique, parchemin 434 feuillets. On pouvait vraiment avoir la notice la plus riche, complète, parce qu'un des enjeux de ce projet, c'est la reprise des données faites par mes collègues de la réserve. Donc, euh, en discutant, alors, ce qui a été formidable à ce projet, c'est qu'il a été euh, subventionné par euh, plus et euh, en échangeant avec eux, nous nous sommes rendus compte que le plus cohérent, en fait, serait de récupérer les métadonnées des images au format JSON produites par l'Institut de recherche en histoire des textes et de les importer dans une bibliothèque numérique. C'est-à-dire, en fait, récupérer dans le manifeste 3IF. Hop, je vais me mettre ici, au niveau de la séquence. Hop, excusez-moi. Récupérer. Hop. Dans leur Canva. J'aurais dû euh, déployer avant, désolé, mais comme ça, euh, on m'a dit qu'il fallait faire une démo en temps réel, donc c'est bien, on est dedans. <rire> hop, hop. Donc récupérer, hop, désolé, plus simple. Hop. Et ne vous inquiétez pas pour le petit bug que je vais résoudre tout de suite. Moi, je t'ai perdue. C'est vrai, au mmh. <rire> t'inquiète pas, tu vas voir le résultat et c'est la l'essentiel. <rire> donc, on va récupérer les métadonnées au format JSON de l'image. Ces métadonnées, c'est elles qu'on va importer dans la bibliothèque numérique et pas l'image, qui est très lourde. Donc, ce qui se passe, c'est que, que dans la bibliothèque numérique, donc dans Numaop, pardon, on va... Quand on va vouloir sortir des images d'un manifeste 3IF, hein, c'est-à-dire euh, on pourrait le faire, là on le fait sur l'IRHT parce qu'il numérise nos données, mais on pourrait très bien le faire sur les images numérisées par la Bibliothèque nationale de France ou n'importe quelle bibliothèque exposant ses données au format 3IF. Mm -hmm. On va hein, tout simplement euh, ajouter ici l'URL du manifeste 3IF et ça va aller chercher dans l'URL du manifeste 3IF hein, les métadonnées des images exposées au format JSON associées également au label de ces métadonnées, c'est-à-dire à ce que l'on retrouve ici, qui correspond euh, vulgairement à une table des matières. excusez-moi, je suis un petit peu stressée, alors du coup, je fais un peu n'importe quoi avec l'ordinateur. Je <rire> ne peux pas t'aider. C'est Et hop, désolé, hop, je voulais montrer quand même le chemin. Hop. On va récupérer le label en fait, euh, du document, c'est-à-dire ce qui correspond à la table des matières. Donc euh, Numap va bah, du coup créer en sortie. Donc on va être ici. Attention, nouvelle démo en temps réel. Donc là, ça peut être aussi un petit peu risqué. Hop, autre action, export CSV Omeka. Donc retour dans la boîte mail. Tchac, tchac, tchac. C'est bien, j'ai bien reçu des fichiers, donc me voilà rassuré. Pour une fois, la démo en temps réel <rire> ne foire pas. Donc hop. Donc, BSG, donc, on va récupérer notre fichier avec nos métadonnées. Donc, la première chose classique. Et la deuxième chose, surtout plus intéressante, c'est qu'on va récupérer dans un deuxième CSV les informations mmh. que l'on souhaite. C'est-à-dire, hop, si j'arrive à le télécharger, ça sera un petit peu mieux. J'avais déjà téléchargé sur mon bureau hier. Hop. <coughs> hop. Hop. Hop, séparé par. Je crois que je ne sais plus quel est le séparateur. Regardez si ça marche. Euh, non, c'est. Je ne sais plus si c'est tabulation. Ouais, voilà. Merci pour le, le soufflage. Et on va récupérer, du coup, les informations liées aux images au format JSON, la table des matières. Et à terme, ici, on récupérera l'identifier. Euh, de notre document, ce qui permettra de faire la liaison dans mes cas. Donc, ce fichier, on va l'importer dans la bibliothèque numérique, et nous allons voir le résultat ensemble. C'est-à-dire que, avant, on voit, on avait notre document, les informations de l'IRHT sur le côté. Maintenant, on a, il est ici caché, on a notre document, nos informations à nous qui sont pleinement sur le côté. Donc, euh, on voit bien les liens au référentiel de données des on peut bénéficier d'une qualité assez incroyable d'image. Donc là, on est sur la construction de Rome. Donc euh, je vous laisse admirer, je ne sais pas si on voit en ligne la qualité, mais l'image est tellement lourde que ça prend un peu de temps à charger. Donc là, on voit par exemple Romulus et Rémus découverts par la Louvre, hein, donc, une scène connue de beaucoup de monde. Le débarquement, bien entendu, des nés dans le Latium, etc. Donc une image autant symbole et très jolie. Hein nous vous proposerons aujourd'hui. Et euh, l'intérêt, du coup, c'est qu'on va récupérer derrière un manifeste 3 qui aura nos métadonnées bibliographiques reprises par mes collègues de la réserve notamment, associées aux images de l'IRHT, c'est-à-dire qu'on exposera à la communauté nos données telles que l'on les veut. Donc, ce que l'on va trouver en haut, on va trouver du coup nos métadonnées que l'on revoit, donc les informations liées à IDRF avec, euh, avec l'auteur derrière. Et bien entendu, dans les séquences que l'on va voir ci-dessous, c'est-à-dire au niveau du Canvas, on va voir les informations qui sont liées à l'IRHT. On va voir que les images continuent à bien venir de l'IRHT. On va être sur l'image, normalement. Excusez-moi. Pas très, très trop bon. Excusez-moi. On voit ici que nos images proviennent bien de l'IRHT. Si on clique dessus, on se retrouve sur une image de l'IRHT qui est un peu longue à chier car très lourde. Donc l'objectif final de tout ça, c'est exposer nos données comme on les veut de la manière la plus riche possible, pour permettre derrière à des chercheurs, tout simplement, de faire de la comparaison de données. Donc là, on a notre à gauche, on a notre manuscrit qu'on a vu à l'instant, donc avec Romulus et Remus. Ce qui est formidable, c'est que sur le côté, le chercheur voit nos métadonnées telles qu'on les souhaite lié au référentiel IdrF de la manière suivante. Et il peut également, à côté, comparer ces mêmes représentations à différentes époques, conservées par exemple à Tours, conservées à la Bibliothèque vaticane, conservées à la Bibliothèque de Genève, ce qui permet de voir un petit peu l'évolution de la représentation de cette scène, donc du Moyen-Âge par exemple jusqu'à cette scène du XVe siècle plus italienne dans l'art. Donc, j'espère euh, que ça a été clair <rire> à la demande sur les développements de la BG Si vous avez mm. des questions, euh, n'hésitez pas. Ce paramétrage, mm. on le fait pour le connecteur euh, Omeka. Est-ce qu'il euh, serait envisageable, hein? je te pose euh, la question à toi, mais je ne sais pas, est-ce qu'il serait envisageable vers d'autres euh, outils de diffusion autres que Omeka. Alors nous, on l'a fait pour Omeka, c'était notre, oui, mais notre oui, oui, utilité oui. première. Oui. Mais après, bien entendu, si d'autres personnes sont intéressées, ils peuvent, oui. peuvent, je pense, partir de la base de ce qu'on a produit et oui. réfléchi à la BSG pour l'adapter pour leur oui. environnement logiciel. Bravo. Pardon. Qu'est-ce que vous avez alors la, la, alors, la table des matières, en fait, c'est ce qu'on voit sur le côté. C'est euh, ce qu'on voit ici, pardon. Désolée, parce que j'ai été un peu rapide, parce qu'on n'avait que, que 20 minutes. Alors, on a essayé de faire vite. Hein. C'est qu'en fait, sur le côté, c'est très pratique pour un chercheur de pouvoir citer sa page. Donc, tout simplement, on a récupéré dans le manifeste 3F ce qui permettait de citer le feuillet, c'est-à-dire feuillet 7, feuillet 7 resto, 7 verso, etc. Pour après le faire transiter par Numap pour le réimporter dans la bibliothèque numérique. Oui Hum. Donc, en fait, vous avez EAD. On a vous avez, vous avez une EAD. Ça, je Oui, alors on est parti de, du format EAD, donc à l'âme. on l'a transformé en Dublin Core. Oui, on l'a transformé en Dublin Core pour le mettre dans NumaOp en gardant les référentiels IDRF pour les faire partir ensuite dans notre bibliothèque numérique au format Dublin Core. On a quoi Appauvrissement. Un, un appauvrissement des données pensé, est -ce que... On a Oui, c'est parce que les archivistes ont quand même des exigences assez… <rire> Pascal, tu ne te sens pas visé, mais je veux dire. Et c'est vrai que Alors, corps ne va pas peut-être répondre aussi… Il y, a il, y a, il y a forcément un appauvrissement, mais ça sera peut-être plus l'objet de cet après-midi NUMAOP et, et les archives. C'était justement peut-être un petit peu l'objet de, de la présentation de mes collègues cet après-midi. Donc, je ne vais pas empiéter sur, sur leurs réflexion réflexions qui mèneront ensemble cet après-midi. Mais là, sur le cas de ce document-là, en fait, certes, il y a un appauvrissement, mais en fait, finalement, Histoire romaine, Tite c'est certes un manuscrit qui a été décrit en EAD, mais derrière, ça reste un volume, donc euh, comme un imprimé, enfin, ce n'est pas un imprimé, on est bien d'accord, mais ça reste un volume qui raconte une histoire, en fait, dans ce cas de Nous, on n'a pas numérisé dans NumaHop, via NumaHop, des choses avec une… Je pense que le maximum de niveau d'arborescence qu'on a, c'est deux ou trois à la BSG dans ce qu'on a numérisé, donc c'est beaucoup moins fin que quelqu'un qui peut avoir cinq ou six niveaux d'arborescence, en fait. Donc, euh, mais je pense que cette, cet après-midi, ça va être intéressant, justement, de pouvoir échanger sur ces questions-là pour, pour mes collègues qui seront présents à l'atelier. Pour l'alignement, nous, aidons... okay. nous aidons gratuitement. Les utilisateurs s'inscrivent avec HTTP 100S, parce que ce n'est pas protocole tout Côté ouais. exploitation de cette tentation, peut-on requêter Genovefa à partir d'une URI idref Et ben, ça serait vraiment super. Donc, euh, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Mais en fait, Genovefa, pour tout dire, c'est quelque chose qui est encore euh, en construction, parce que c'est un... une bibliothèque numérique qu'on a menée qu'on a produit entièrement en interne avec les équipes de la Bibliothèque sainte jean donc euh, avec notamment euh, bah, Claire, Stéphane qui sont présents là, d'autres collègues comme, Mar comme Marion qui est en ligne. C'est quelque chose qui est encore en cours de construction. C'est-à-dire on a géré euh, les images qu'on a mis sur notre serveur 3 f oui. les métadonnées au format 3 f La prochaine étape, c'est l'intégration de notre OCR, euh, de notre OCR euh... bon, pardon, où de notre OCR dans la bibliothèque numérique. Donc, on a fait un petit prototype qu'on peut vous montrer. Hop, rapidement. On me propose de montrer. Je fais de la pub. Donc on a lancé la version 1, vous voyez, très récemment. Salon est en version bêta pendant un an. Et euh, l'idée, c'est de permettre, là, la prochaine étape sur laquelle on va travailler à partir du mois de janvier avec mes collègues de l'informatique, c'est sur la recherche plein texte dans les données, c'est-à-dire avec des images qui sont sur notre serveur 3 F, des métadonnées ici, et grâce au format Alto, aller chercher directement, en fait, euh, la reconnaissance de données. Donc, on a fait un petit prototype euh, qui est visible en ligne, donc désolé, euh, qui permet de reconnaître euh, les données automatiquement. Donc, euh, donc ça, c'est un travail, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a des terrains à côté de données. Donc, à chaque fois qu'on fait un travail, bah, en fait, euh, il y a quatre mois... Euh, le temps qui se passe, là, on attend que la machine travaille. <rire> Donc, mais en tout cas, sur la question de, oui, euh, ça serait très intéressant euh, si on pouvait exploiter ces référentiels de données, mais peut-être euh, dans, euh, dans une troisième étape, c'est-à-dire une fois qu'on aura, aura c'est justement l'idée, si on a fait ça, c'est pas, euh, pas pour le faire en l'air, c'est pour avoir une étape après, mais, mais on fait euh, étape par étape pour essayer de faire les choses au mieux. La recherche plein texte pourra comprendre des expressions régulières. c'est pour pourquoi <rire> alors euh, je passe ce coup de fil à un ami chef qui est dans la salle <rire> voilà. donc la réponse est non d'après mon appel à un ami mais du coup je vais me renseigner sur le sujet pour, euh, pour le mois de janvier <rire>